Juste un homme de chair. Je répète les promis en ces temps d'histoire. Non, n'était pas juste un homme de chair. Mais plutôt Dieu dans la chair. Alléluia. Discerne le passé de cœur. Nalobi, mais plutôt Dieu dans la chair. Alléluia. Discerne le passé de cœur. Ça c'est Elohim de nouveau. Selon Luc 17 et 30, ça c'est la parole incarnée. Hey et selon la promesse du soir, hey le Fils de l'homme manifesté, un hein Dieu prophète parmi, mais apparemment de... aux heures, à et matin, c'est ces choses qui bénissent l'épouse, oh, oh. oh, oh. c'est ces choses qui donnent la joie. Le Saint-Esprit avait promis qui. Jésus Christ depuis son jour Aujourd'hui hey il est béni, Mais c'est qui C'est le prophète de l'âge Aujourd'hui il est venu Mais c'est qui C'est le prophète de l'âge hey hey Mon doyen P.O. de l'âme hey Mon prophète ordinaire L'esprit L'esprit des vérités que le, monde, que le monde ne peut pas recevoir Mon doyen, mon doyen PO de la main. Mon professeur ordinaire Mon doyen, mon doyen PO de l'âme Les professeurs Hey Emmanuel est là Emma et Emma Oh, oh comme elle est bonne. Pousse les cri de joie. <méris> <méris> Un, comme il n'y avait pas de levain quoi L'arche de, de l'alliance est venue. <méris> Je répète, comme il n'y avait pas de péché dans son âme, Billy, l'arche de l'alliance est venue. Mais c'est quoi ça C'est la plénitude divine. Tu hey. es sous forme d'un cow-boy. Pour l'ali, pour Pour Sur la plénitude divine. Chasseur. Wow. Tu es sous forme d'un chasseur. Ça, c'est la parole incarnée. Wow. Selon la promesse du soir, le Fils de l'homme manifesté. Mais c'est quoi ça Dieu prophète parmi son peuple. Le fils de l'homme manifeste. Quoi Dieu prophète parmi son peuple. Hey! Pour moi c'est ça l'image visible. Mais de qui Du grand Elohim l'invisible. Ah Pour moi ça c'est quoi ça les dieux invisibles Pour moi c'est ça l'image visible Mais de qui Du grand Elohim l'invisible Ça c'est la parole incarnée hey. Selon la promesse du soir Quand moi j'adore Seigneur Jésus Non, je n'adore jamais un juif ah, ah comme est-ce qu'on est d'accord Est-ce qu'on est d'accord qu Quand il faut qu'on prêche Jésus, non, il ne prêche jamais un juif. David est odia, quand tu le prêches, Seigneur Jésus Christ, non, il ne prêche jamais un juif. Hey, mais plutôt, je lui-même, où Dans sa présence maintenant, hey! plutôt au Seigneur Jésus Christ oh, Dans sa en présence en maintenant hey, Le septième son l'a ramené oh. Ici bas sur la terre Mais pourquoi Pour qu'il puisse adorer oh. hey. Et être aussi adoré Au travers de et nos péchères et Manuel son baba wangu bi o oh, tete zi moi zambekatina zoto hey hey yawe il a mangé il a mangé il a bu oh, oh comme elle a forcé hey yawe yawe nanga il a mangé il a mangé il a bu oh, oh comme elle a forcé hey Manuel ele la Et il in moi, dit, il il a mangé, il a mangé, il a mangé il a mangé il a bu il a mangé, il a bu, il a mangé il a bu il il les il le blanc glorieux christ qui doit venir en séjour qu'est ce qu'il fait sera sur un cheval le blanc tout un étant entièrement hein? et totalement emmanuel ça c'est la parole au hey. selon la promesse du soir yeah. pasteur walker a vie en songe un cheval même Ginov Jackson la vie en songe qui un bout d'homme sur un cheval hey! ça voix faisait trembler la terre cet homme là il se fauchait vers l'ouest il y a quelqu'un hein? quand il parle la terre tremble et ce n'est pas mon grand-père est-ce qu'on hein? est, qu est d'accord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 Alléluia Ah, t'es t'es t'es t'es t'es t répondre à répondre à so life